tout rien Ariel lui qu'on le maman et LB ko le maman et la faute ko le maman non non laisse qui il moi le maman toute autorité net bon met ton en rendez la pour ton mandat policier mandat viens moi avant de tenir des détails et des informations, pour vous donner Stadion à la Monsieur Mesdames et Messieurs, qui vous merci pour support. Je vous dis à vous connecter, vous avez fois encore TV 83. Merci pour patience et fidélité. yo nous sommes là dans le bon jetime. Zak et Sécurité continue toujours dans le pays. Dans le Dalma 75, nous avons identifié une vie de balles sur une responsable à regarder dans le international du pays d'Haïti. Et Zak, ça sa a arrêté sans conséquence. Il a frappé sûrement. Maman ak papa petite, Madame ak petite, Monsieur sa kite deye derrière. Et pourquoi elle est là? La, la baigne ensemble. Et puis ben dieu, pote aller, tout sa qui te gêne. Nous parlons a ouais, nan avons insécurité où. Commissaire Miscaudin frappe encore et anpil moun bat bravo. Après beaucoup de filets ça. Et n'eg qui t'appelle poté bal nan zone sud la poussière la troublée. jodia à frape frappe Pirès et bataille la Il y a Entre façon. Entretemps la Mojevnelle a continué frapper Pirès. Nous stadion frappe Pirès et ou pral le attendez André Michel Aknenel Kassi équipe Oligatla là dans groupe et foi sa, yo pral marche pour craser briser toute sa boulonse gen pays et peuple là pas prêté garder la mort jovenel comme ça en pile information dans nouvelle là pour jodi a ou sous 83, sous pour faire ça Abonnez ensemble avec nous en pile information a continuer venir mais entre temps Busta John déraillé nouvelle là prend la pralari, bataille pété jovenel, droit jeune justice faut Akaboulos ou encore Nedel Kasi André Michel, Et c'est ça, ici, a Si nous attendons, déclaration, boostage, fait journée, jeudi, dans nouvelle TV83, ils ont information. Ça, nous tout. Moi, ça demander nous. Je nous par contre quoi, moi-même chaque soir pour que André Michel vivant encore. Période. Nous par contre pas moi pour chaque soir Nenel Kassi lui encore. Nous par contre pas pour Dimitri Vobe encore. C'est ou bien y arrêter ou bien y mourir. Moi-même c'est juste ça seulement, moi-même des gens qui ont belles monopole de qui qui paye, une décision, qui plutôt détruit pour régner, faut que nous capable de passer dans la même direction à tout. Nous kapab wè de moun pour nous capables de pouvoir Des mouns qui pour nous de liberté nous. Je veux dire, nous ne pouvons pas accepter des mouns qui font des actes sur nous, qui font nous crier, qui font nous courir, mais nous-mêmes, nous-mêmes, nous ne pouvons fè faire rien. Moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi-même, moi, mèm, moi mèm mè période. On pas supposé attendre tout temps. Oh non non, c'est peuple haïtien qui kouri. Oh non non, tout temps. Oh le fait violer des gentils là. Mais on fait boulette ou pile machine là. Mais au fait se... non, nous pas faire machine, c'est nèg qui du banayeo, c'est Ce qui a mener machine dans le pays là. Ou fin acheter machine là, yo fait boulette pour pouvoir réacheter l'autre encore. Ou f... yo prend tout monopole là. Aujourd'hui nous demande peuple haïtien, un soulèvement général Haïti et international là. Pour nous démanteler monde ça nous fait... Syriens, Libanais, quel que soit le monde qui a deux pays, qui te mettez nous 13 familles, on nous fait quitter Haïti. On nous fait quitter Haïti, on nous mene pour que l'international mettez mette en bas code. Nous pas besoin de On nous mene une bataille pour que le gouvernement étranger prenne des décisions que nous, le peuple, nous poussons prendre. Pour que les gens d'Haïti qui ont fait nous mal, ils ne sont pas à l'aise. C'est ça seulement nous voulons Nous, qui fait Combat ça nous ka fèl, moi garanti nous nou ka fèl. Nou nou Implication nous, en nous bloque Canada. En nous les Etats-Unis. peuple haïtien, réveillez nous. Réveillez nous. En nous bloquez 2-3 000 moun, 4 000 moun, en nous bloquez des zones, n'a demandé réparation et arrêter les zones de gâte en Haïti. Ça nous pas ka fèl là. Nous ka pas pris. Et c'est juste ça, moi-même, m'a demandé nous. Et c'est la bataille, ça qui veux que nous entrer. C'est la bataille, ça qui veux que nous-mêmes, nous paraître tête nous. M'a pas que nous paraître tête nous. Oh, m'a pas qui est capable de passer. Non. Oh, non. Nous avons changé le pays. Et moi-même, je dis, nous avons changé le pays. Nous avons chassé Nous avons chassé Dimitri Vob. Tout le monde qui travaille avec Dimitri Vob. Nous avons chassé la famille Bijon Haïti. Nous avons chassé. Yon. Maintenant, nous intensifier. intensifié. Kidnapping, ils ont intensifié Capture moun dans le pays. Ils ont retiré justice pays. Ils ont retiré accès la police pour ont plus de place dans le pays. Parce que la police nationale pays la Cai Nou a dirigé par un corps étranger qui c'est OEA. Que nous tête OEA Ap prendre des décisions. Qui c'est Bini? Nous tête Bini pas vle quitter la police à travail qui c'est corps groupe nous est corps groupe pas veut quitter justice dans le travail maintenant nous des de peuples haïtien à nous chasser corps groupe en haïti à nous chasser OEA en haïti À nous chasser Bini en haïti À nous chasser l'union européenne ça qui mettait tête yo en deux pays qui dit aider nous en chasse nous chasser nous ca chasser yo ça prend des haïtiens qui sont qui conséquent pour nous faire je dis en nous faire respecter dignité nous en nous fait respecter la personnalité. On nou. nous fait respecter les ancêtres. Nous sommes capables nou de C'est juste ça seulement nous demandons. Nou. On nous commence à mettre pieds dans terre sous l'international. Parce que c'est eux qui commencent. C'est yo qui ont dicté en Haïti. Nous connaissons que au moment premier kidnapping le président Jovenel Moïse, qui est C'était ambassadeur Canada, ambassadeur la France, l'ambassade États-Unis. C'est eux-mêmes qui ont monopole directement pour te faire kidnapper le président, pour eux-mêmes pour rentrer dans l'espace-là, pour dire non. Nous connais un peu le monde qui, qui dit non, non, nous ne sommes pas supposés parler de Jovenel Moïse encore. Mais c'est -même les mêmes qui vont nous ouvrir porte. Ces derniers présidents nous veulent pour tomber devant eux, nous, en Haïti. Parce que maintenant, nous connaissons ennemis. Nous sommes des, des ennemis. Nous, nous, nous. Nous, nous. Nous, nous, nous avons justement des implications chagrines haïtiennes. Vous ne pouvez pas faire bataille là pour moi. Nous ne pouvons pas faire bataille là pour vous. M'a nous, ne faire pour petite, nous, petite pam. Ou même Paul a vu faire pour petit, petit, Paul. Parce qu'en pile, nous même haïtiens, nous voulons manger tout pareil. Mais avant que pour manger à tout pareil, il faut que ait un monde qui mette tête pour faire manger. Hein. C'est ça seulement nous m'en nous Implication nous, dans la bataille, ça. Implication chaque des Haïtiens, dans la bataille, ça. Je dis à nous qu'il des qui monopole, droit dans la main. Yo. Monopole pays à la main. C'est yo. eux qui installent le monde dans la tête pays. C'est hein. eux qui retirent le monde dans la tête pays. Hein. Si vous ne fait pas affaire, il y a un exécuteur, il y a un courir d'elle, elle, y mandat d'elle pour quitter pays. Hein. Nous sommes capables. Est-ce que nous pas capables de retirer ce qui est en dehors pays Est-ce que nous pas capables de retirer Syrie du les banes en dehors pays Est-ce que nous avons besoin que l'État vienne faire pour que l'État prenne monopole Ils ont intensifié les en dehors de pays Ils ont retiré justice en dehors pays Est-ce que nous-mêmes, nous pas capables de regarder le Canada qui a pris un pas capables de regarder les États-Unis qui ont pris nous pas pour nous garder la force intensifié des mouvements international pour nous débloquer Haïti. Et ça, seulement, nous Et ça, seulement, Jimmy de nous. C'est ça, seulement, Foucault demande nous. C'est ça, seulement, Hébert Hochon demande nous. Nous un soulèvement général. Là, a dit soulèvement général. Qui s'allie Ce n'est pas Haïti seulement pour lever nous. Parce que les décision y a prendre l'international. Nous un soulèvement général de peuple haïtien un soulèvement général de la population extérieure et intérieure. Je pour nous dire, nous ne pouvons délivrer le pays, ça, une fois pour tout. Moi, ne pas faire travail COB, le travail COB, moi, je ne le pas déjà. Parce que COB nous a été nous, nous ne pouvons pas pro-COB nous. COB nous venu parler avec nous, nous ne pouvons pas besoin le bagaille ça. Je dis, nous ne sommes pas pro-COB, nous demandons présence. Nous demandons présence. Nous demandons un soulèvement général en deux pays d'Haïti, mesdames, et messieurs un soulèvement général à l'extérieur du pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Nous ne nou nou nou pouvons pas nous en rien. Nous devons nous dire tête ensemble. Pour nous être capables de lever nation, plus grande nation dans le monde, plus grand peuple dans le monde. Nou nous nous dire un soulèvement général. Et c'est ça que nous avons organisé le moment. C'est peut-être ça que nous devons le devant le Parlement. Juste trucs qui le Canada pour nous dire nous avons besoin de avec vraiment des paroles qui exprimaient souffrance. Des paroles qui exprimaient la haine que nous sentons. Des paroles qui exprimaient la pauvreté que nous la Des paroles qui exprimaient ça que nous avons fait. Nous Nous que ça nous besoin aujourd'hui. Implication de la population haïtienne. Pas de quitter le monde qui nous joue la tête pour dire que nous n'avons pas fait vrai. Et nous sommes capables de constater. Est-ce que nous-mêmes, nous ne pas moment pour nous mettre pieds dans tête Sans plus tarder avec, avec nous, journalistes, nou, Yves juste en deux pays d'Haïti. Yves Jusse, comment comme avez-vous dit Nous allons vous micro Effectivement, Bosta, pendant que nous avons commissaires Mouskadéens, on allons tout entrer directement dans le dossier commissaire Mouskadéens, côté que encore commissaire Mouskadéens, Montrer que nous, dans le département NIT, nous pour dans toute intégralité. Et prêt tout pour la ville pour le département ça, la façon pour de pas accaparer le département ça, Même si nous avons déjà fait dans plusieurs autres départements dans le pays. Eh bien, tout ça va Hier soir, c'est pour aller qui l'a Côté que dans commune de la si le département NIT, département nous, c'est toujours du que, quand dit pas qu'on fait, n'est de ça dans le département, département, la a prêté un cimetière pour bandit, et bien, hier soir, le groupe gang qui débarquait dans e le avec bandit ça qui est le OP, et puis, il y a un autre bandit encore qui a bailli un pile problème dans la zone, et le groupe gang ça, l'élu de nos baradeurs hier soir, ce n'est pas deux coups de balles qui ne sont pas tirer dans la commune baradaire. Ce n'est pas deux personnes seulement hier soir qui ne sont pas kidnappé dans la commune baradaire. Sans compter plusieurs motos, plusieurs motocyclettes plus qui ont passé dans la commune baradaire que les volé hier soir. Et le commissaire Moussa de lui-même, c'est que nous avons dit clair. Je viens de vous, le gouvernement, vous parler de sécurité, On parler de service renseignement. C'est que c'est sous bloc pour passer le monde. Parce que sécurité pas qu'à faire sans service renseignement. Sécurité pas qu'à faire sans que vous ne pas l'argent, sans que vous pas le matériel. Depuis les gaz, que nous fait ça, nous pouvons constater que c'est ce autre que nous automatique. Et bien, qui fait qu'à gauche le commissaire Mouskade pour créer résultat, ça C'est par rapport avec le commissaire Mouskade pour service renseignement qui sort. Et bien, hier soir, lorsque Opera, lui-même, la le problème avec l'autre body, non, baladé, commissaire il lui-même, lui, pas de matériel pour le monter dans le baladé, non tout. Pour le commissaire gouvernement, il est obligé à jouer, pieds et mains pour le comment que, il a mis mettre ses guides dans la terre pour lui détraquer, n'est-ce problème dans le Chose vue, chose faite. Côté que Matéa, opéa lui-même, lui, constate que, dans le il descend dans Matissa. Bonne s'il l'appelait, bonne iso, il vit une démunition pour négo, pour continuer à terroriser comme une baladeur. Les M. Rivet, Matissa, commissaire Mouskadé, automatiquement M. Rivet, Matissa, lui, qu'est-ce qu'on est. Les M. commissaire Mouscadé qu'est-ce qu'on est. Machine M. Moutéa, commissaire Mouscadé qu'est-ce qu'on est. Les machines, les rives dans la zone de Sicouave, les défendent les machines, les prolongent les machines. Non, c'est pour être capable de promettre vigilance commissaire Mouskade. Mais, je ne sais pas, le commissaire Mouskade, c'est comme quoi que c'est un fraterrité qui défend le malgré le monsieur Desson. Première machine, il est monté là. Deuxième machine, il est monté là. Je ne retourne pas commissaire gouvernement Mouskade. Nous, nous sommes à Créo et nous disons, monsieur, monsieur défend le monsieur, mettez le monsieur monter. Automatiquement, Michel Paillet, Babou Bab, entre bab, Ville-Miagouana. Tout précisément, Gérisson, commissaire Mouskade, dit monsieur, je dis à vous pas tourner, je dis à vous pas base, avec, avec, avec, vous allez avec, avec, avec, le avec, avec, avec, avec, avec, avec, avec, lui avec, avec, avec, avec, OP qui est se présumé chef Gantha, n'en baladez, monsieur Patounet, qui est allé à la ministre pour négocier, monsieur Patounet, commissaire Mouscade, fait un cochou avec les chefs. Et comme je dis, commissaire Mouscade fait qu'on est, il y a plus que trois ans depuis là, ça c'est monsieur, non, tout développement, il ne peut pas être comme je monsieur, tellement monsieur sont tout mal. Commissaire Mouscade fait qu'on est, clairement que monsieur, c'est bien sous lui. Plus, après, mille graines de cartouches que l'on transporté par les Comme ça, nous le boule cartouche ça, pour parquet, nous bien pile parce que nous même n'avons pas qu'il a nous pas de bien balle pour nous être capable de faire opération nous même n'avons pas qu'il a nous pas de bien ammunition pour nous balle ensemble avec les employés de la pour être à de contrôler le bon et le commissaire nous a dit lui-même lui pour utiliser même le bon pour le tête bon dios et nous n'avons pas qui va nous faire nous déplorable vidéo pour que pour le travail, comme il s'est à faire dans ce département de pays. Je veux dire, on monde qui n'est pas quel que soit pays dans le monde, ou qui a descendu dans le Niagouane, sans qu'il soit et puis vous regardez, comme il a dit, depuis hier soir, il a été remis dans le barade pour la bataille avec le groupe de ça mais à cause, la machine n'est pas bon, la machine qui est même On ne la machine, elle est pas capable ou bien on commissaire peut travail. Mais pour autant, chaque fois qui a volé tes gens, qu'on a volé les là nous plus de plusieurs millions de dollars dépensés. Et nous avons qui sont ministres de justice. de plusieurs millions de dollars, nous plusieurs machines de dollars que la fait fait dans tout le pays. Je pense que le commissaire Mouskade méritait un traitement qui est plus bon que ça que l'État haïtien à Bali. Parce que nous connaissons bien. L'État haïtien, c'est lui-même qui générait que son insécurité a. L'État haïtien, secteur privé, secteur politique-là, il y a de de corruption, seul corruption dans la corruption, dans l'insécurité insécurité, L'insécurité, c'est comme quoi que c'est la complètement lié pour le gouvernement ça, parce que il a prouvé qu'il y a une instabilité. Politique d'instabilité instabilité au niveau de sécurité, car il a pris de plus en plus de temps dans territoire, pas de saline. C'est pour une raison nous allons continuer de dire avec Mounio, sans que le commissaire Moussiade de dit c'est Diaspora qui accompagne elle, nous fait entretien dans la ma machine. C'est Diaspora qui accompagne nous permettre faire le petit pour le bois de l'eau, là, il avec l'équipe pour aller battre contre Bodio. Et je dis, qui dans Diaspora, Toujours continuer de porter support nous, par le commissaire Mouskadé, tout capable de continuer ce travail-là, parce que je dis, l'État ici, la commissaire, de vous la Attendez, mesdames, messieurs. Et nous connaissons tout, commissaire Muscadet, direction qui supposait bail, commissaire Azam, qui supposait bal le ministère. Hein? C'est l'homme André Michel et Nenel Kassikelier, ils sont capables de dire à propos de ça. Effectivement, direction qui pose le commissaire Moscadet, moyen pour le travail là, c'est le ministère de la justice. Parce que le commissaire gouvernement, il a croissé par le ministre de la justice là. Le ministre de la justice qui est signé, qui est C'est Emily Prophète Milce. Qui est Emily Prophet c'est madame Ariel Henry. Qui est Emily Prophet c'est madame Ariel Henry. Qui est Ariel Henry, c'est Michel Matéli qui te mettait Ariel Henry. Tu as réduit Michel Matéli, il continue à être là encore. Comment je vais encore bandit bon, légal Vous tout dire que vous avez contre bandits le département italien. Vous pouvez dire que vous avez une le bandit légal dans le vous pas bandits. Vous pas que bataille bataille et qui dit Michel Martelly? Dit, eh bien, l'homme que nous avons dit qu'il est, c'est Nenel Kassi. Et qui dit Nenel Kassi, qui a un gros problème avec le commissaire Miskade? côté que le commissaire Miskade bloque le département Nip, côté qu'il n'est pas capable de rouler gens qu'on a roulé encore. Ça veut dire que qui dit blocage, munitions, tout ça que le commissaire a supposé jouer, il finit directement de Nenel Kassi avec Michel Martelly. Qui sont capables de dire à propos de ça? C'est quoi que vous dites tout ça que le commissaire Moscadin, cadre jeune jeunes comme munition dans le département de pays, qui est venu de Nenel Kassi, qui se bras droit Ariel Henry dans le département de pays, et lui est venu tout de Michel Matéli, lui-même qui met Ariel Henry là comme pocket pour lui, et qui lui-même tout mini justice qu'il a, qui se lui le prophète militaire, qui ne peut pas régler rien dans le état. D'ailleurs, ou au ministre ce sont des zones perdues. Ça veut dire un territoire en Haïti, sur 27 700 km2, il y a plusieurs kilomètres carrés qui n'existent existent encore parce que le territoire sali même, il perdu, il occupé par des groupes armés. Et je dis à tout le monde, les ministres de justice pays a dit ça, du tout, du dit tout, petit jeune dit tout, ils ça dit tout, ils dit tout, dit ton territoire perdu. Et l'état dit tout, perdu, dit son territoire y a millions. Les collègues il y a peu de millions de baoues. Les collègues qui sont dans zone pour il y a peu de millions de baoues. Les collègues qui sont dans la zone il y a peu de millions de baoues. Les collègues qui sont dans il y a, bah a bah peu de millions de baoues. Et je dis, trois pléta en d'autres pays à canaliser les jeunes vers la négativité. Exactement, parce que le ministre de la Justice a dit, zone ça, zone Matissa, c'est des zones, nous perdons, a un maître qui est Jean eaux, nous ne pouvons pas faire un et là dans les eaux, quitter les eaux comme ça. Cela veut dire, où est-elle maintenant nous, même quand nous vivons l'international, nous pouvons pas quitter voyou ça sous sous juridiction de pays. Le pays n'est pas dirigé. Et c'est peut-être ça qui nous devons faire des ou même qui nous devons garder là. Force peuple pour nous lever, pour nous faire prendre des décisions, retirer les vagabonds de nous. Nous, même nous devons perdre une machine derrière nous, nous passer dans le coin bon nous C'est peut-être ça nous devons faire des peuples ici, nous faire des de Vini, nous allons le porter plein pour nous, et puis pour nous montrer deux fois des séparations, même qui sont capables de gagner en deux pays. Je dis à nous, dit le peuple, bataille à la main. Oui, il juste. Actualité. avec continue on a série Actualité. Président parti politique, l'ordre démocratique, Jean-René Senatus qui a parlé avec la presse, matin mardi, 21 mars 2023. Voilà l'idée pour capable. Fixer position, sous question phénomène insécurité, et puis proposer à la société, qui moyen nous capable d'utiliser pour bataille contre insécurité, qui a la matrice PIA. Ancien président, commission justice, à sécurité publique, national, ouais, l'important, pour à guérir un sommet national, qui dans le pays à tout acteur, il y a manière pour que nous capables de sortir, de continuer là. C'était l'occasion pour un par le montant de l'ouest faire connaître, parti politique, le dirigeant, déjà paré pour remettre l'État haïtien, il y a chèque, 5 millions de gouttes pour acheter capable matériel pour la police là, acclamé d'Haïti. Il façon pour deux forces majeures là qui a ses moyens pour compter l'action action, bande vieux. « Responsable laboratoire, trois mounes à expertise socio-juridique, démarré, journée mardi, 21 mars 2023, une formation de jour pour avocats, n'en bas de bouquets, sous l'hypnose stratégique, droits humains, et système inter-américain, dans quatre projets accès à justice, plus et renforcés, Capacité avocat yo. selon code directeur laboratoire met jambonal fatal. Pal, avocat, kwa de la moulin, mais j'abonne fatal. Bon côté parle, pas tenir l'autre avocat, quoi de bouquet, mais suisse féliciter l'activité ça, l'idée visait renforcer capacité avocat, spécialement avocat Nambao, quoi de bouke. selon lui, qui travaille dans mauvaises conditions à cause du phénomène insécurité, qui si la cause, il est obligé. Déplacer tribunal, première instance, juridiction. Environ 307.7 hectares qui boulaient dans le pic D'après le ministre environnement, James Cadet, qui fait fe qu'on est, selon l'information, je joigne grâce à l'ambassade du Canada en Haïti. Après le groupe 4 feux, je gagne. ministre de l'Environnement, James Cadet, fait qu'on est, qui fait qu'il éclatait dans la forêt. C'est un phénomène mondial à cause de la crise. De Epi, si vous mettez tout dans la forêt, yo. numéro 1, MDEA annonce que le ministère a déjà mobilisé toutes les ressources de gays, yo, façon pour éviter que si vous à prendre dans notre forêt. Yo. président de l'association, propriétaire, chauffeur changez jamais eu, demandez à gouvernement pour commander des armes avec matériel pour la police nationale la avec l'armée d'Haïti. De façon pour nous capables de moyens nécessaires pour nous battre contre le groupe Gang Fayo. changez jamais eu fait qu'on ait tout le territoire de la capitale occupé par la gang Numéro numéro un APCH, encouragez le gouvernement pour poser actions concrètes, qu'on ait de belles paroles, qui peuvent aider à résoudre le phénomène de sécurité, qui peuvent suspend augmenter et puis affecter tout le secteur de pays, spécialement le secteur des droits humains. Voyons ministère de la Santé publique et la population, mettez-les aujourd'hui, fait qu'on ait, les gens qui ont en Haïti, pas besoin de montrer, ils tests négatifs négatif, ou bien pour un vaccin pour Corona. Le ministre de la Santé publique dit, nous avons adopté un cas de bataille contre le virus là. NSPP dit, toute compagnie a vieux, qui pas obligé de passer des documents, en Haïti. Le commissariat de la Santé publique, cadre rapport, nous avons dedans des pour commencer l'année 2023, fait qu'on est 15 janvier pour arriver 18 mars. Mais en total, 531 personnes que Bandi Geta a tué avec coup de balle en deux pays. Sans ne pas oublier, 300 les autres qui sont blessés en bas de Bandi yo. Et puis, il y a autres personnes que Geng Ame kidnappé. kidnappées. responsables responsable au commissariat des Nations Unies, avec autorité concernée pour le capable d'appliquer nos politiques sécuritaires en Haïti, une façon pour eux. Vous êtes capable yo de freiner action dans le Le ministre des Affaires étrangères du pays d'Haïti a voulons par les deux Jean-Victor Généus, Mekadio Point-Presse, lui fait connaître que depuis 20 novembre 2022, Premier ministre Canada, Justin Trudeau, te promet que la baille du pays d'Haïti, 15,5 millions de 15 million dollars américains. Pour aider Haïti combattre le phénomène insécurité, combattre le phénomène, phénomène de kidnapping, et puis combattre la question de la maladie choléra en Haïti. Non, sommes ça, ça, ministre des Affaires étrangères en Haïti, Jean-Victor Générique, fait qu'on est à Nessa, fait au moins un an, depuis que Juste Trudeau tout de la Baïkobla, jusqu'à présent, l'État Haïti, Yopia, le les sco. On est là, on est là, on est là. Sans excuser mesdames et messieurs pour euh, l'engagement, sans groin ça y a été besoin de voler coble Canada encore. Et qu'est-ce l'état en Haïti, a pas vie juste Qui ça l'état ça fait Qui ça bande petit voler ça fait Et pas avec sac l'argent il a marché pour il mebler caillou. Est-ce sont capable de nommer sous Ariel Henry le moment là Qui ça qui fait en Haïti Et puis petit voler ça l'a venir que oui international a dit y a baïcobe, y a pas baïcobe là. Qui ça y a fait pour le peuple en Haïti juste pendant que Ariel pays pendant Ariel Henry sous pouvoir ça? Qui soit y fait? Effectivement, le gouvernement Ariel Henry en Boston a pas eu de rien pendant 20 mois de état. D'ailleurs, même les gars qui Ariel Henry pas en mesure de présenter un bilan de 20 mois de Ariel Henry dans état. Au contraire, bilan est très très négatif équipe Ariel Henry, parce que durant 20 mois, Ariel Henry, dans cette État, c'est plus pour qui entraîne dans grand goût, plus pour kidnapper, c'est plus pour qui est victimes de phénomènes d'insécurité, c'est plus de gang qui exploré que ce soit dans le quartier populaire ou du quartier carte... présidentiel. Je dis. Dire... Autrefois, on a une insécurité en bas, dans les région métropolitaine, des gens qui étaient ce qui est en train de il y a compté peu de ville, il y a compté peu de il y a compté la boule, et bien je dis, pas de côté, on peut aller cacher un pays d'Haïti, avec 20 mois Ariel Henry dans la tête l'État. Parce que tout côté, ils sont censés gangsteriser par des groupes armés. Je dis tout le monde connaît bien insécurité, le gouvernement qui l'a ligué bénéficie la gueule. Et je dis le gouvernement qui l'a tout, la gagne, il sous lui pas de pourcentage dans un de cas qui affecte en deux pays Parce que, je dis là, la licence, est-ce que Ariel Henry devait l'éviter vrai pour combattre l'insécurité en deux pays? Moi-même, ce que je pas de quoi parce que le pour Carnaval, Ariel Henry débloqué Koub. Le, le pour baille télévision, la carte populaire, Ariel Henry débloqué Koub. Le pour baille, André Michel Koub. Pour avoir éclairé, la sous, Ariel Henry débloque l'agent. Et de jeudi, depuis jeudi, Ariel Henry dit la meilleure. Libère mission pour le travail de conseil avec la police là. Jusqu'à présent, il faut que vous priez fresco, qui si débloquait pour la meilleure. Ça montre que nous à clair analyse que nous avons fait de nous avons dit, monsieur, pour sommes très, très, très prudent, parce que les Ariel Henry propose que nous a visité nous pour capable mettre nous dans la rue, que tout le monde veut nous, nous faire tout le nous faire montrer devant ce jeu international-là, pour que nous ayons une fois pour demander avec aide militaire notre pays international. Je dis à la le monsieur militaire, si vous nous prenez la rue, nous demandons au gouvernement moyen nécessaire, matériel nécessaire pour nous capables de batailler contre ces qui sont en train de Parce que nous ne pouvons pas camper devant les gens à deux pots de nous. Nous devons nous pas dire, nous nous sécurité.